Et qu font quêtes tour Les marques ne doivent plus être loin C'est tout Contenez-les Empêchez-les Cette tourelle pourrait faire de jolis trous dans le Normandie. sur l'autre canon. C'est le canon Nettoyez-moi tous ces guettes, et posez les charges Charge posée et activée Tout le monde a couvert, vite Travail. Un problème de moins. Commandant, nous sommes en approche. Je vais nous poser aussi près du site que possible. La bombe est presque prête, lieutenant. Rejoignez le point de rendez-vous. On est bloqué au pont flottant à l'extérieur de la base. On est en train de se faire aligner Le capitaine Kira est mort On ne sera jamais au point de rendez-vous à temps Sortez-les de là, Joker Tout de suite Négatif, c'est trop dangereux Vous ne pouvez pas prendre ce risque On les retient aussi longtemps qu'on... Ça va aller, commandant. Il me faut quelques minutes pour finir d'armer la bombe. Allez les chercher et retrouvez-moi ici. On va à la tour Allez Vous. Il est déjà là. Il débarque ses troupes sur le site. Accrochez-vous, artilleur. Je reviens vous chercher. Négatif. C'est trop tard pour nous. Ils sont trop nombreux. J'active la bombe. Bordel, qu'est-ce que vous foutez, Williams Je vais me débrouiller pour que la bombe explose, quoi qu'il arrive. C'est fait, commandant. Allez chercher le lieutenant et fichez le camp ici. Négatif. On pourra se débrouiller. Retournez chercher Williams. Williams, contactez Joker, et dites-lui de nous retrouver sur le site de la bombe. Oui, commandant C'est la meilleure solution, et vous le savez, Ash Désolé, Kaidan. Il fallait faire un choix. Je comprends, commandant. Je n'ai aucun regret. C'est un coup d'épée dans l'eau. Je ne vais pas vous laisser détruire ce que j'ai accompli ici, vous ne pouvez pas en comprendre les enjeux. – Pourquoi faire ça – Rappelez-vous votre vision, je parle. Plus que quiconque vous savez ce dont les moissonneurs sont capables, on ne peut pas les arrêter. Ne vous enlisez pas dans une révolte futile. Ne sacrifiez pas tout au nom de liberté insignifiante. Les protéins ont essayé de se défendre, et ils ont été détruits jusqu'au dernier. Des billions de morts. Mais s'ils s'étaient inclinés devant les envahisseurs, que serait-il advenu Peut-être les protéines existeraient-ils toujours. La soumission n'est-elle pas préférable à l'extinction Plutôt mourir que de vivre sous les ordres de ces machines. Maintenant, vous voyez pourquoi je n'ai jamais soumis mon plan au conseil. Les êtres vivants que nous sommes sont commandés par leurs émotions plutôt que la logique. On se bat même si on sait qu'on n'a aucune chance. Mais en collaborant avec les moissonneurs, en nous rendant utiles, imaginez le nombre de vies qu'on pourrait économiser. Quand j'ai compris cela, j'ai rejoint Sovereign. Même si j'étais conscient du... danger. J'espérais que ce centre pourrait me protéger. Vous avez peur que Sovereign vous influence Vous avez peur qu'il contrôle vos pensées j'ai étudié les effets de l'endoctrine. Plus Sovereign exerce son contrôle, plus le sujet perd ses facultés. C'est ce qui me sauve. Sovereign a besoin que je trouve le canal. J'ai toujours toute ma tête pour l'instant. Mais le passage d'alliés à serviteurs peut être subtil. Je ne me laisserai pas faire. Sovereign vous manipule. Et vous ne le savez même pas. Vous êtes déjà à sa botte. Non. Sovereign a besoin de moi. Si je trouve le canal, il a promis de me laisser la vie sauve. C'est mon seul espoir. Ensemble, on peut arrêter Sovereign. Les Moissonneurs ne sont pas invincibles. On peut les écraser. Je n'y crois plus, Shepard. On ne peut pas contester les visions. Les Moissonneurs sont trop puissants pour s'en sortir le seul espoir. C'est de s'allier à eux. Sovereign est une machine et il pense comme une machine. Si je fais mes preuves, je serai une ressource qu'il faudra ménager. Et il n'y a pas d'autre conclusion logique. Vous étiez un spectre. Vous aviez juré de défendre la galaxie. Et vous avez trahi votre parole pour sauver votre peau. Ce n'est pas pour moi que je fais ça. Vous ne comprenez pas Sovereign sera victorieux. C'est inévitable. Ma décision est la seule valable si nous voulons survivre. Je forge une alliance entre les moissonneurs et nous entre les êtres vivants et les machines. Ce faisant, je sauverai plus de vie que la galaxie en a jamais porté. Mais vous voulez détruire mon œuvre Vous voulez condamner notre civilisation tout entière à l'anéantissement Pour cela, vous méritez de mourir On ne reviens pas que Kaidan y soit resté. Comment on a pu le laisser là-bas Je n'avais pas le temps de vous sauver tous les deux. La bombe nous aurait tous tués. Ça aurait dû être moi, commandant. Vous le savez comme moi. Vous n'êtes pas responsable, Williams. J'ai dû faire un choix. Désolé, commandant. Vous m'avez sauvé la vie et je vous en remercie. Mais alenko était plus gradé que moi. C'est moi qui aurais dû mourir à sa place. alenko est mort, on ne peut rien y changer. Mais si nous n'arrêtons pas sa reine, son sacrifice n'aura servi à rien. Oui, chef. Je... On le vengera. Commandant, pardonnez-moi de vous interrompre, mais j'ai eu une idée. Je crois que la balise dans la base de Saren est similaire à celle d'Eden Prime. Elle a peut-être ajouté des éléments manquants dans votre vision. Je peux vous aider à les assembler. Vous voulez joindre votre conscience à la mienne, c'est ça Allez-y. Détendez-vous, commandant. Content. Je n'aurais jamais pensé que ces images puissent être aussi nettes, aussi vivantes. Accordez-moi un instant pour me ressaisir. Vous êtes capable d'interpréter cette vision C'est un appel de détresse. Un message envoyé dans tout l'Empire Protéen, en guise d'avertissement contre les moissonneurs. Mais il est arrivé trop tard. Et le canal J'ai vu d'autres images, des lieux, des endroits que j'ai vus dans mes recherches. Ilos Le canal est sur Ilos voilà pourquoi Saren cherchait le relais mu. C'est le seul moyen de se rendre sur Ilos. Il faut aller sur Ilos. Vous n'y pensez pas Le relais mu se trouve dans les systèmes Terminus. Les vaisseaux de l'Alliance ne sont pas les bienvenus là-bas, et les spectres non plus. Le canal est sur Ilos. C'est là que se rend sa reine. Et j'ai bien l'intention d'être là-bas pour l'accueillir. Sa reine mobilisera toute sa flotte autour d'Hilos. Vous n'atteindrez jamais le sol sans renfort. Il faut prévenir le conseil pour qu'il mette une flotte à... Désolé, Le rite de communion est... épuisant. Je devrais aller à l'infirmerie pour me reposer un moment. Le docteur Chakwas devrait vous examiner. Ce ne sera pas nécessaire. J'ai simplement besoin de repos. Nous avons terminé. Rompez. Commandant, il y a une balise de transmission dans le coin. Je peux me connecter si vous voulez prévenir le conseil. Au sujet de Sovereign. Établissez la connexion, Joker. Je dois les prévenir. Tout de suite, commandant. Commandant Shepard, ravi d'apprendre que votre mission sur Virmir a été un succès. Saren est déjà bien assez puissant sans une armée de Krogan sous ses ordres. Les Krogan auraient servi Sauverain, c'est un moissonneur. C'est ce qu'indiquait votre rapport, oui. Sauverain, machine douée de raison, véritable intelligence artificielle. Cette nouvelle est alarmante, si toutefois elle s'avère fondée. Sovereign est un moissonneur. Sa reine lui-même l'a avoué. Il joue avec vous, Shepard. Sa reine a toujours des contacts à la Citadelle. Il a sans doute lu vos rapports précédents évoquant votre vision et les moissonneurs. Il est tout à fait possible que sa reine use de désinformation pour vous déstabiliser. Nos propres services de renseignement n'ont jamais obtenu d'information allant dans ce sens. Je crois qu'on a perdu le signal, Joker. Compris, commandant.